Comment éviter les crampes en natation Si aujourd'hui tu as des crampes aux orteils pendant ta séance de natation ou bien des crampes au mollet après ta séance de natation et que tu ne sais toujours pas comment justement éviter les crampes en natation, eh bien figure-toi que cette vidéo est faite pour toi. Car j'ai été posé la question à Grégoire, le kiné du sport, il s'est spécialisé dans l'accompagnement des sportifs et bien entendu, tu peux d'ores et déjà télécharger ma routine d'échauffement que je te partage soit en cliquant ici, soit dans la description pour réduire tes chances d'avoir des crampes en début de séance. T'es prêt C'est parti Alors Greg, je voulais savoir, euh, premièrement, c'est une question qui revient souvent avec, euh, avec les membres de mon coach de natation. Mmh. C'est vraiment, euh, comment est-ce que je peux gérer euh, par rapport à des crampes Donc, ils ont régulièrement, ça arrive qu'ils commencent leur séance ou même euh, pendant la séance, ils se retrouvent avec une crampe. Mmh. Alors, plus souvent, c'est au pied. Mais alors, déjà, est-ce que tu, tu peux nous expliquer un peu pourquoi ça arrive mmh. Et puis, euh, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire du coup pour, euh, pour éviter ça alors une crampe en fait c'est une contraction involontaire saccadée d'un muscle. Okay. En fait ça arrive souvent chez les sportifs lorsqu'ils ne sont pas échauffés ils commencent direct un effort ouais. assez rapidement et donc le muscle il, il a un défaut de vascularisation c'est à dire le sang arrive moins le muscle okay. et du coup ça, ça, fait, ça, ça provoque cette crampe. Okay. ça peut être aussi une... au début souvent. Ouais, au ouais. début okay. et ça peut être également une montée d'acide lactique c'est à dire bah, pareil un effort trop, trop, trop intense. intense. Ouais. Trop intense. Ça peut être d'origine métabolique, c'est-à-dire un manque de magnésium. D'accord, okay. Donc, il faut faire attention à la nutrition. Ensuite, ça peut être aussi euh, un excès de café, il faut savoir, un excès de café, d'alcool et de tabac aussi. D'accord, donc tous les, les excitants un peu, caféine, ouais, euh, voilà, etc., et nicotine, coup, okay. Voilà. ok. Et euh, donc, moi, ce que je, je, je préconise, euh, c'est quand une crampe arrive, c'est de vraiment s'étirer, ça arrive souvent au mollet. S'étirer, ouais, le mollet. Donc, étirer directement le mollet, bien s'échauffer et si l'échauffement est bon, il n'y a pas de souci. Ok, donc, donc la crampe vraiment euh, les causes c'est soit euh, un problème euh, donc nutritionnel donc euh, soit manque d'hydratation ouais. et euh, la deuxième c'est manque d'hydratation très important. Ouais, très, très important. dossier c'est quoi tu l'as dit tout à l'heure je crois que le manque de magnésium je pense ouais. que ça vient surtout des boissons hydratantes. Ouais. Et puis euh, le deuxième c'est euh, bah, avoir peut-être un excès de caféine ou de nicotine ouais. et euh, et la deuxième cause que tu expliquais un peu, donc j'ai bien compris, hein, ouais. c'est euh, en début d'exercice, ouais. tu vas te retrouver à soit attaquer trop fort ou soit ne pas être euh, suffisamment échauffé. Et à ce moment-là, la crampe survient euh, C'est ça, parce que tu as, as tapé un peu trop vite dedans. Ouais. Ou alors euh, un effort vraiment intense sportif il donne vraiment vraiment ouais. à fond et là la crampe arrive, même s'il chauffé, il se dépasse vraiment, ouais. ça, ça peut arriver aussi. Donc allez-y doucement quand même, hein. <rire> si, euh, si vous y allez trop fort vous allez avoir des crampes. Okay Soyez à l'écoute de votre corps. Soyez à l'écoute, ça on va en reparler je pense ouais. très très souvent. La conscience que... corporelle très importante chez le sportif. Ok, ouais. donc ça on va en reparler je pense dans mon coagulation parce que important de s'écouter. Euh, donc là on résume et donc ce que tu nous expliquais aussi c'est pour l'éviter, euh, bien s'échauffer du coup pour éviter ce genre de problème. Euh, Qu'est-ce que tu préconises toi un peu comme, comme échauffement par rapport aux crampes euh, Par rapport aux crampes, euh, bah, des, des petits mouvements balistiques, ouais. euh, soit, petit footing tranquille, après ça, tout dépend du sport euh, que tu... bah, Pour la natation euh, plus particulièrement, euh, j'avais fait un échauffement là-dessus avec des mouvements euh, de bras, etc. Euh, par rapport aux Alors, les crampes, ça arrive souvent euh, sur les pieds, quand on fait des balles Souvent au mollet. Ouais, ou au mollet. Pour l'échauffement, euh, quelque chose d'assez de, dynamique, euh, des sauts sur place, des choses comme ça Ouais, des, petits, euh, des, des petites montées de, de cheville, flexion plantaire, flexion. Ouais, salon, ouais des... des petits battements dans, dans l'eau pour s'échauffer tranquillement. Des petits battements tranquilles, tranquille, Ou, ouais. ou euh, course sur le tapis tranquillement. Euh, okay. euh, un petit échauffement euh, 15-20 minutes avant de commencer la natation. Ouais, un petit échauffement assez sec et puis éventuellement dans l'eau, donc pas euh, attaquer direct avec les palmes mais envoyer une grosse série… Euh... Ouais, pas ouais. donner fond direct. Ouais, ouais, voilà. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un like directement juste en dessous en appuyant sur le pouce bleu et dis-moi également en commentaire si tu as déjà eu une crampe en pleine séance et comment tu as fait pour la faire disparaître. Tu peux aussi retrouver les contacts de Greg dans la description.